Oh, my God. <laughs> oh, gosh, je suis au milieu de l'eau. Ça veut, ça veut me manquer de respect oh yo, mes pieds vous voyez bonsoir Ninon voici les heures de la plage Ouh. bonsoir Marie-Lou Joyeux anniversaire Evelyne Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Non c'est Stéphanie Stéphanie c'est ton anniversaire Désolé j'ai une chose en peu de nom Stéphanie Joyeux anniversaire cette nouvelle année soit une année de réussite pour toi une année où tu brises tes propres barrières une année d'accomplissement bonsoir, bonsoir voilà, vous allez me voir vous voyez yes. oh là là Bon anniversaire à Stéphanie, oh là là, a. Ça te manque de respect. Yes. Armel, bonsoir. Waouh. Oh my god. Oh my god. Vous devriez venir ici voir ceci. Oh my god. le beau coucher de soleil là-bas la marée est déjà haute bonsoir bonsoir bonsoir les choisis armel tu dois envoyer un message au, à mon whatsapp oh my god l'eau c'est là je lance un message à mon WhatsApp et euh, je te donne le lien du groupe. Bonjour Minette. je mets mon WhatsApp ici. l'eau s'y tient même compte déjà l'eau fait sa chose est-ce que vous arrivez même à m'entendre oh my god bonsoir bonsoir martial bonsoir oh là là c'est trop beau regardez chaud milieu de l'eau voilà franchement oh c'est trop beau regardez L'or Tu vois Trop beau Oh l'eau Oh my god J'ai l'eau jusqu'au genou oh. Ok Bonsoir Annie Annie Florette, une dame qui a en train écrit. Oui, je suis Check I love you, eh. Oh l'amour eh, Il est riche eh, Oh ya yeah. Regardez, regardez, l'amoureux. Oh my god, oh my god, ça va passé Non, c'est là, ça eh. manque de respect C'est parti Regardez -la là bas oh my god, je suis toute mouillée bonsoir tu m'as encore écrit hein Écris, l'amour là hein? ça va donner Ok. bonsoir bonsoir oh god, this is you J'ai envie de m'asseoir, mais l'eau c'est tellement bien que. Donc chacun donne pour eux, vous écrivez Ok. Oh les amours, ils sont en train de sceller les amours. L'eau vient prendre, ça dit qu'on... Où est-ce qu'ils font là euh, Ouais, yay yeah. <rire> L'amour des gens, c'est on a accepté ça C'est scellé Bonsoir euh, Nago Fayo tu es loin, on t'invite à venir. Bonsoir bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je voulais profiter du petit rayon de soleil avant que le, le jour ne tombe. Bonsoir oui. Ce sont vos amis oui. Vous même vous êtes amoureux oui. Ok Vous n'êtes pas amoureux vous deux Je crois vous, vous avez voulu sceller pour vous oui. Pas encore Pas encore oui. Ton gars est où et ça, ou ouais, ok, bon courage. Oh non, les vagues qu'il y a ce soir. Voilà. Eh. Ils sont venus faire les rituels de leurs gens. Ils sont venus faire les rituels de leurs gens, de, leur de leurs amis. Oh my god. Si vous me voyez dans le dossier Et voilà une grosse vague qui arrive Regardez, regardez Regardez, regardez, ça veut me mouiller Et oui, oh my god Oh là, c'est trop bien oh, oh non, je fuis Oh là là Voici ah, comment elle a choisi sa muse on va pas en boîte de nuit oh, papa, moi, oh. Bonsoir, marie Patrick ah, est heureux pas venu me baigner hein. Où est les vagues là ça me Bonjour. calcule ça vient encore regardez voilà ça vient vous quand vous regardez les choses que les blancs font hein, vous négligez euh, souvent les blancs partent à la, à la ils partent aussi métier dans les films ils parlent sur le tombeau de quelqu'un oh papa tu es mort depuis que tu m'as quitté oh papa je sais que là où tu es là tu me regardes certains d'entre vous vous voyez pas à la plage, ils écrivent leur nom sur le sable comme ça là. Et bien, vous aussi, parle souvent aux animaux. Voilà. Et quand vous voyez ça, vous vous dites que. Oh, l'eau, c'est là. Vous vous dites que non, c'est seulement le film qu'on voit. Vous devez prêter attention à ce qui vous parle beaucoup, par intuition. Donc, quand il dit par intuition, ça veut dire que tu restes comme ça tu sais pas pourquoi mais tu sens que il faut que tu partes à la mer oh my god, le soleil si me rend tellement oh my god j'aime trop quoi like ah just love it I love it you know I'm just loving it oh là là là là là là là oh là là et euh... j'espère que que voix voix s'entend hein. L'esprit va toujours vous donner un indice qui va vous amener vers votre libération. Il va vous montrer une piste par laquelle vous devez passer. I this is too beautiful. Wow! Et quand vous venez, il y a même des jours que tu vas même aller à la plage comme ça, là. tu fais tout le voyage. Tu viens à la mer comme ça, là. tu t'assois pour deux heures de temps. Est rechargé. Où elle est, est là. Où est l'eau? Voilà, regardez. L'eau aussi qui touche tes pieds, le sable. Il y a une énergie ici au sol. Et en tant que choisi, vous devez apprendre à être connecté. Vous êtes déjà connecté, mais vous laissez trop de personnes. Bonsoir, Charlotte. Oh oh, vous laissez trop de personnes interférer. Vous avez peur en fait que si je fais ce que je crois, ça ne va pas donner. Vraiment l'eau si là, Et ça c'est le temps de la marée, ça vient seulement jusqu'à. Je crois que les gens sont ici pour faire un rituel carrément, je vous assure. Regardez-les au milieu de l'eau. ont des photos dans leurs mains et euh, ils ont écrit les noms déjà sur l'eau, sur le sable pardon et je sais pas ce qu'ils vont faire avec les photos mais bon j'ai hâte de voir donc si vous êtes attentif vous allez rendre compte que euh, l'énergie va vous parler vous donner la direction pourquoi tu vas rester comme ça là tu seras au salon avec les enfants et tu vas regarder un film d'enfant. Mais comme il y a une sirène dans le film là, ça va te parler. Ou tu vas regarder un Marvel avec les fantastiques là. Tu vas commencer à dire Je suis sûr que j'ai le pouvoir de, du bang, je sais pas. Je suis sûr que. Et. Ce sont des choses qui sont en vous, mais qui ne peuvent pas être activées si vous n'y croyez pas. Vous comprenez bien Si je ne crois pas Qu'il y a quelque chose en moi qui est spécial Ça ne peut pas se manifester Et je sais que beaucoup d'entre vous Vous avez les soucis d'argent Oh lang lang, lang lang Vous savez pas que C'est quand vous allez ouvrir vos dons Quand vous allez ouvrir vos dons Que l'argent là va commencer à vous suivre Parce que tu vas servir ton don vous allez commencer même en fait à lire la Bible d'une autre façon. Vous allez voir que tout ce qu'on fait dans la Bible là. oh my god, les vagues, y là, ça ne blague pas. Vous allez commencer à lire la Bible, là. vous allez voir. Il y a des endroits dans la Bible où ils, font des... où ils font des rituels. Il y a des endroits dans la Bible où ils. Par exemple, euh, il y a un homme là, et ça va être Élie ou Élisée. Il est arrivé quelque part, bonsoir Corinne, il est arrivé quelque part, avec des emplois. il a pris un bâton, il a lancé dans l'eau non, la hache qui n'est ne, pas censée flotter, ça commence à flotter, bonsoir, C'est pas vous voulez dans ma vidéo aussi, vous voulez dire bonsoir mes amis, vous venez derrière moi alors pour voir, avec ton petit caleçon, ils sont là, ils sont en ligne, restez comme ça, comme si ils vont bien vous voir, venez à l'autre Okay. Regarde-moi l'autre, il est dans l'eau là-bas. Là Avec, Avec ton petit caleçon. Pardon. Pas dans? Pardon, ah pas là-bas. <rire> <rire> Dis bonsoir. C'est Facebook. Hein. Tu connais Facebook, non Oh oui. ah! oui. Et c'est tout mouillé. Ouais, Comment tu t'appelles hum, Amadou. Oh, Amadou. Voici Amadou. Ils sont en train de nager. Va <rire> hum. nager. Il y a des pouvoirs en fait que ça ne peut se manifester dans votre vie que lorsque vous allez écouter ce que l'esprit vous dit. Et l'esprit vous parle déjà depuis. Maintenant vous allez devoir apprendre. Apprenez à vous connecter à la nature. La connexion à la nature est tellement importante. Si vous êtes dans un endroit où il y a de l'eau, allez au bord de l'eau. S'il y a une forêt là-bas ou bien des bois, allez dans les bois de temps en temps. Vous visitez. Et à partir nager les enfants, là. plus vous allez faire les choses là, plus ça va vous connecter à vous-même, plus ça va vous restaurer. Bon, vous ça m'a vous profiter de moi devant la plage où je suis, hein, c'est tout parce que la nuit va bientôt tomber. Ah bon, Marie, c'est ton gros problème. Je crois que Marie, je crois que tu réfléchis trop. Tu essaies trop de. Comment dire, figure things out. You don't have to figure things out. You just have to do them. N'essaye pas de, de trop calculer. Fais seulement. Fais seulement. Demain quand tu vas te lever, dis-toi que qu'est-ce que j'ai envie de faire Tu peux avoir un truc qui te dit que va, va dans les bois peut-être pour une heure de temps. Va au parc. Voyons oh, Oh là là, oh my god. C'est comme si c'était la neige de l'euro, franchement, c'est trop. C'est trop bien. Oui, la nature. C'est quand tu vas dans la nature que tu peux entendre ta voix. Parce que vous avez une voix en vous. C'est comme ça que l'esprit vous parle. Oui, oui. L'esprit saint vous parle à travers la nature. Et vous avez. Il y en a parmi vos ancêtres. Certains de vos ancêtres sont, sont dans l'eau. C'est pour ça que. Quand vous. Euh, il y en a parmi vous-même, vos ancêtres. Vos ancêtres sont morts, pas noyades, donc ils sont encore dans l'eau. C'est pour ça que quand vous arrivez à côté de l'eau, l'eau vous plaide beaucoup, ça vous attire. Donc il y a les petits détails comme ça là, que vous ne devez pas ignorer. Avant que je ne découvre certains de mes super pouvoirs. Oui, merci, merci beaucoup, merci, merci. Parlez-moi. Parlez-moi, mouillez-moi. Allez-y. Bonsoir Marlène, je suis en plein les pieds dans l'eau. Avant que je ne découvre certains des miens, j'étais intensément attirée par l'eau. Intensément. Et euh, à un moment, ce sera comme une, une famine que tu veux. Oh my god! L'eau, c'est là. Ce sera comme une famine que tu dois en fait euh, rassasier sociés qui sont connectés sur mon direct c'est là ça va Oh my god Non vous savez quoi Je suis jusqu'au genou dans l'eau Oh my god C'est trop bien vous pouvez pas savoir Aïe aïe aïe aïe This is so good Je crois que je vais arrêter de parler parce que Regardez moi ce coucher de soleil Oh là là Oh my God, le sentiment de satisfaction que ça me donne. Waouh. Oui, venez me mouiller, venez, venez, allez-y, mouillez-moi. Donnez-moi votre bénédiction. Vous savez que chaque ville a son esprit, non? Il y a des esprits qui sont particuliers à une ville. Quand tu arrives dans une ville, généralement on ne s'annonce pas, vous là vous voyagez, vous arrivez, tôt, tôt, vous entrez seulement comme ça là, vous ne vous annoncez pas, vous ne leur dites pas de vous donner la faveur. Certains d'entre vous dans un certain pays, vous souffrez là-bas jusqu'à, je suis à Kribi. vous souffrez là-bas depuis 10 ans que vous n'avez pas les papiers. L'idée ne vous est pas venue qu'il y a des esprits qui, qui encadrent la ville où vous êtes et vous leur avez manqué de respect. Pour profiter du coucher de soleil.